Depuis la création de make Forever, la transmission, l'éducation, c'est vraiment au cœur de la marque. Alors cette année, nous fêtons nos 20 ans de l'Académie et pour cela, nous avons créé une exposition Nature Reconnection qui a voyagé à travers le monde, entre Paris, Shanghai, New York, sous forme digitale, mais aussi en forme physique. Aujourd'hui, nous sommes heureux de faire... Vivre ses œuvres au sein de cet prestigieux monument, l'Orangerie. Ce qui réunit nos deux maisons aujourd'hui, c'est le lien, le besoin, la nécessité de se reconnecter avec la nature. Moité-Chandon, ça fait plus de 20 ans qu'ils valorisent et qu'ils pratiquent une agriculture vertueuse au service de leur terroir. À côté de ça, les 20 œuvres qui sont montrées ici par les étudiantes de la Make Up Forever Academy, elles expriment ce lien à la terre, ce lien avec la nature et ces engagements finalement qui sont communs à ces deux maisons. Make Up Forever, le résumé en quelques mots, ce serait très difficile. La maison a 35 ans d'histoire, donc elle est exceptionnellement riche. Et je crois que s'il y a une caractéristique très forte de notre maison aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas un directeur artistique, on va dire seul, mais 40 talents du monde entier avec qui nous co-créons des produits extrêmement qualitatifs pour le monde entier. Make Up Forever est un collectif de make-up artistes.